Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va voir eh bien comment optimiser sa rémunération quand on est dirigeant, quand on est président eh bien d'une SAS, d'une SASU. Hein, on va donc en parler dans cette vidéo, mais juste avant je te balance le générique Allez, avant de commencer cette vidéo, eh bien, je vais t'inviter tout de suite à t'abonner, abonne-toi à cette chaîne YouTube, tu vas découvrir un bouton s'abonner tout de suite là, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras des notifications à chaque fois que je vais livrer des vidéos sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, l'investissement locatif, tout ce qui est lié autour aussi de la sous-location et conciergerie d'appartements. D'ailleurs, c'est si des sujets qui t'intéressent, ça, sous-location, conciergerie ou que tu ne connais pas trop. Franchement, je t'invite tout de suite à récupérer une petite formation gratuite. Tu découvres ça dans la partie commentaire tu récupères cette formation et tu verras que toi aussi, tu pourras te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire et sans aucun apport. Tu vas voir, c'est possible, tu découvres ça dans la partie commentaire. Donc aujourd'hui, eh bien, on va donc voir effectivement comment optimiser sa rémunération en tant que dirigeant. Alors qui je suis pour te parler de tout ça Je ne suis pas avocat, je ne suis pas expert comptable bien évidemment, mais par contre, je suis entrepreneur et ça fait quand même un paquet d'années que j'entreprends, plus de 20 ans maintenant. J'ai commencé, j'avais 23 ans, j'en ai bientôt 46 au moment où je te tourne cette vidéo. Et du coup, des sociétés, j'en ai créé. <rire> Des CI aussi, j'en ai créé, j'ai fait un petit peu de tout dans différents domaines, différents types d'activités. Et l'idée de cette chaîne YouTube, c'est de partager avec toi tout simplement mon expérience, d'accord Bien évidemment, quand tu crées ton entreprise, quand tu souhaites des informations très précises, je t'invite franchement à consulter des avocats, puisque ce sont les personnes qui sont les plus appropriées. D'ailleurs, même moi aussi, je consulte, même si j'ai de l'expérience, je consulte toujours des avocats, pour être certain que la décision que je vais prendre, ou que la réflexion que j'ai, finalement, c'est celle qui est la plus appropriée, ou peut-être qu'il y a des, des, des choses à affiner ou autre. Donc, très important de se rapprocher d'un avocat, bien évidemment. Et tu le sais, moi aujourd'hui, je travaille avec notamment maître Dimitri Boujard qui est celui qui m'accompagne eh dans la mise en place de mes différents contrats, etc. etc., etc. Alors, moi dans cette vidéo, je voudrais quand même parler de mon expérience, je voudrais quand même parler eh bien, de l'optimisation justement qu'on peut faire en tant que dirigeant. Et là, je vais vraiment parler plus de la partie SASU et SAS. Aujourd'hui, il y a un gros engouement pour ce type de société. C'est discutable, euh, franchement, c'est discutable. Dans mes formations, justement, j'explique les points forts et les points faibles. Et qu'est-ce que je conseille, moi, en fonction du profil de telle ou telle personne Encore une fois, ce ne sont que euh, mon expérience qui parle parce que j'ai été aussi salarié, j'ai été aussi euh, entrepreneur, j'ai été aussi... Enfin, j'ai connu différentes périodes de ma vie où différents types de structures de société euh, me paraissaient le plus cohérent. Et honnêtement, il n'y a pas une structure qui est forcément la plus appropriée qu'une autre. C'est que... Dans un moment donné, un instant donné, en fonction de, de tes priorités, en fonction de, de, de ce que tu veux mettre en place à court, moyen, long terme, eh bien, il y a effectivement une structure qui est plus appropriée qu'une autre, c'est vrai. Mais encore, en plus, on peut en changer. Alors, même si c'est compliqué, mais on peut euh, transformer sa société, c'est tout à fait possible. Je l'ai déjà fait, ça, c'est possible. Ça a un coût. Ça, voilà, il y a de l'administratif, mais c'est possible. Donc, comment optimiser On va parler plus de la SAS aujourd'hui. Euh, donc, euh, à l'IS, comment optimiser tout simplement euh, sa rémunération Alors, en fait, les personnes notamment qui rejoignent mes programmes, euh, quand ils créent leur société, chaque fois, ils se posent cette question, euh, comment je me sors de l'argent, en gros. Quoi. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Généralement, quand on crée une SAS euh, ou une SASU, honnêtement, c'est parce qu'à la base, on a plus... Euh, Enfin, c'est qu'on est plus dans un schéma de laisser-sortir au niveau des, de la prise de dividendes. Pourquoi Tout simplement parce que la prise de dividende, euh, on ne paye pas aujourd'hui de. Alors ça risque peut-être de changer aussi, ça, mais on ne paye pas de comment dirais-je de cotisations sociales. D'accord? C'est-à-dire que la société paye son IS, donc son impôt sur la société, et si toi tu veux te le prendre ensuite à titre personnel, bah, tu vas payer la flat tax, ou éventuellement, si tu choisis plutôt le principe, donc, euh, de la, euh, de ta tranche marginale d'imposition, plus la CG CRDS à 17,2%. Mais en général, c'est plutôt la flat tax à 30%. C'est-à-dire que tu payes les 30%, et c'est fini. D'accord? Donc, imaginons, euh, il reste 9000 euros une fois que l'IS est payé dans l'entreprise. En gros, tu files 3 000 euros à l'État et derrière, il t'en reste 6 000. Pour faire simple, c'est ça. D'accord Et du coup, tout est payé. Donc, quand on fait une SAS, eh bien, généralement, on est plutôt parti sur ce genre de schéma. Mais par contre, ça veut dire qu'on ne peut se le faire qu'une fois par an. Et on n'a pas la certitude non plus... Euh, derrière qu'on euh, bah, pourra se le prendre non plus, quoi. Parce que ça va dépendre de ce qui va se passer dans l'entreprise. Si l'entreprise n'est pas bénéficiaire, bien évidemment, tu ne peux pas te sortir de dividendes quoi, qu'on soit très clair. Donc ça, c'est plutôt la manière plutôt optimisée, mais par contre, ça veut dire que euh, pas de cotisation sociale, pas de cotisation à la retraite. Euh, donc, ça peut être lourd de conséquences. Donc, généralement, ce qu'on fait quand on est, euh, quand on est euh, chef d'entreprise, quand on est président de sa, sa, sa SASU, par exemple, tu es tout seul. Donc, tu es pas été président et forcément un président dans une dans une SASU, c'est quelqu'un qui est assimilé salarié. Donc, tu seras, tu seras assimilé salarié. Et donc, ma recommandation, ça serait plutôt de te prendre quand même un petit salaire, euh, sachant qu'il n'y a pas de salaire minimum imposé. Tu peux te prendre un petit salaire et du coup, ce petit salaire-là, eh bien, va tout simplement, euh, tu vas payer des cotisations sociales. Alors, ça va varier, hein, euh, mais on est quand même sur des cotisations à 60-70%. Donc pour donner un exemple, tu te prends 1000 euros, ça va coûter globalement grosso modo à l'entreprise, hein, c'est assez général, hein, euh, je compte sur vous pour pas me me, me flinguer et pas me dire ah, « c'est pas bon, tu t'es trompé », non, non. Euh, en règle générale, ça va coûter au total pour l'entreprise 1860, c'est-à-dire que toi, tu, tu te fais un chèque, enfin, tu te fais un virement de 1000 euros et à l'entreprise, ça a coûté à peu près 1800, euh, 1860 euros, je crois même de mémoire, euh, à l'entreprise. Donc c'est à peu près ce que, ce, que, ce que ça va réellement coûter à l'entreprise. Mais par contre… Par contre, le gros avantage de ça, c'est que tu cotises, donc socialement, tu cotises pour la retraite et donc tu cumules tes trimestres pour la retraite. D'accord Et tu as aussi bah, ta sécu quoi, tu vois Et donc du coup, ça peut être un bon compromis, je pense, de se prendre une petite, un petit bout en salaire et l'autre partie en dividende. Donc ça, c'est à mon sens l'optimisation, on va dire, assez générale que je recommande à mes élèves euh, dès qu'ils ont une activité qui commence à ronronner. Alors après, il y a d'autres façons de faire qui sont moins expliquées sur Internet. D'ailleurs, tu, tu, tu as très peu de vidéos par rapport à ça, mais je vais quand même t'en parler euh, brièvement. On peut rentrer beaucoup plus dans le détail. Mais sache que ton entreprise, eh bien aujourd'hui, elle est capable de supporter tes frais. Pas tes frais personnels, mais tes frais professionnels. Donc je m'entends, quand tu utilises ton téléphone portable, quand tu utilises ton ordinateur, c'est globalement hein, euh, à titre professionnel moi aujourd'hui mon téléphone à titre personnel je reçois très peu de messages c'est à 90% 95% du professionnel pareil pour mon ordinateur à titre personnel je l'utilise pas en fait je n'en ai pas besoin quoi ou très peu du coup c'est bien une utilisation professionnelle et donc ce que je vais te faire comprendre et c'est pour ça que je, beaucoup de personnes me disent quand il rejouent mes programmes, ils disent « Ouais Sébastien, euh, euh, voilà euh, euh, combien d'appartements il me faut pour que je puisse me sortir 2000 euros, etc. etc. » Je lui dis, la question est très mal posée. C'est plutôt quelles sont tes charges fixes à titre personnel, réellement, réellement, et ensuite on s'arrange pour que tu puisses te sortir cette somme-là. C'est-à-dire que ça, on va l'optimiser, de sorte que tu vas te sortir précisément ce que tu as réellement besoin à titre personnel. Et ensuite, par contre, on va pas s'arranger mais on va euh, tout simplement faire en sorte que derrière eh bien nos besoins et généralement c'est des besoins professionnels hein. euh, moi typiquement c'est à chaque fois c'est dans un cadre professionnel à titre personnel j'ai pas de besoins spécifiques euh, si manger euh, me loger etc mais ce que je veux dire c'est qu'après c'est tout le temps dans un cadre professionnel et donc bah du coup en fait, ces frais-là, tu vas les faire supporter par l'entreprise. Ce qui va avoir pour conséquence, bah, tout simplement, de baisser euh, tout simplement le bénéfice de ton entreprise, donc payer moins d'impôts, d'accord Et toi, ça n'aura pas eu une charge supplémentaire sur toi à titre personnel. Tu n'auras pas, euh, pas payé de cotisation supplémentaire parce qu'encore une fois, ce sont des charges liées à, au domaine professionnel de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que quand, euh, généralement, vous me posez la question, euh, en fait, la question est mal posée. Euh, c'est juste qu'est-ce que tu as besoin réellement à titre personnel, réellement, hein, euh, donc quelles sont tes charges fixes et après, le plus, ça ne sert à rien de te le prendre à titre personnel, autant le laisser dans ton entreprise, le faire travailler dans ton entreprise pour la développer, peut-être même aussi pour investir parce que derrière ton entreprise, peut-être investir sur d'autres projets et là, c'est une manière intelligente d'optimiser sa rémunération et en même temps d'optimiser le développement de son entreprise. Alors, bien évidemment, dans cette vidéo, on reste sur les généralités. On va beaucoup plus loin. Après, euh, il y a beaucoup plus de choses à, à savoir. Mais je voulais vraiment, dans cette vidéo, te donner quand même les, mes recommandations euh, par rapport à ça pour que tu comprennes bien derrière euh, en fait, c'est un vaste sujet, la fiscalité. C'est un vaste sujet, l'optimisation. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut faire plein de choses, même des choses complètement... Euh, tu n'aurais même pas imaginé. Tout ça, c'est possible. Euh, mais bon, encore une fois, je ne peux pas tout partager non plus dans cette vidéo-là. On en parle beaucoup plus dans le cadre de mes formations, bien évidemment. D'ailleurs, si tu souhaites toi aussi euh, eh bien, avoir une petite formation sur la, la, tout ce qui est lié autour de la SCI, euh, la société de manière générale, à l'IS, eh je t'ai préparé justement une petite formation que tu pourras découvrir euh, dans la partie description euh, donc, de cette vidéo, une petite formation où je t'explique les généralités justement sur tout ce qui est lié autour de la SCI et tout ce qui y a autour finalement euh, des sociétés commerciales. Voilà, on a terminé. Je vais te laisser commenter, je vais te laisser lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu. Et puis, euh, écoute, bah, comme tu le sais, hein, euh, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Sur ce, excellente journée à toi et à très bientôt. Ciao